Hello ma pixie army J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour ma critique des Indestructibles 2 vidéo que j'avais très très envie de vous faire et ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion de faire des critiques sur la chaîne donc me voici avec ce film d'animation qu'on attend tous qu'on attend même depuis plus de 14 ans puisque le premier film des Indestructibles est sorti en 2004. Alors petite chose que je dois vous dire malgré tout c'est que de base je ne suis pas spécialement fan des Indestructibles du premier film quand j'étais enfant j'ai pas trop accroché en fait il m'a fallu du temps et la possibilité de le revoir adulte pour vraiment adhérer au message, comprendre le second degré derrière le film et vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Donc c'était pas spécialement un film que j'attendais euh, depuis des décennies puisque j'étais pas spécialement fan du premier mais c'est vrai qu'en l'ayant revu adulte je me rendais compte de toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir et donc du coup j'étais très excitée à l'idée de le découvrir. J'ai eu la chance d'être invitée par Disney pour découvrir ce film en avant-première, je remercie les équipes de Disney pour ça, mais sachez malgré tout que ça ne changera rien à mon avis, vous pouvez me faire confiance là-dessus, on y va. avant d'entrer dans le détail de cette critique sans spoiler je voulais d'abord vous parler du court-métrage BAO qui dure environ 7 minutes qui est un court-métrage qui est extrêmement poétique avec une esthétique tout en rondeur qui raconte en fait la difficulté euh, d'une maman à voir son fils grandir et qu'elle retransmet dans la nourriture en fait qui a la forme de son fils je ne vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler l'histoire mais je trouvais que la musique était vraiment à propos j'ai trouvé également que l'esthétique était très mignonne que l'histoire était vraiment très belle à regarder il y a eu un retournement de situations que j'avais pas du tout vu venir et que j'ai énormément apprécié. Juste après ça du coup générique d'entrée des indestructibles 2 et il faut savoir qu'un peu comme coco où vous aviez la musique mexicaine avec le château dans les indestructibles 2 vous allez également avoir un générique qui est totalement aux couleurs des indestructibles que ce soit le château ou que ce soit pixar on a euh, un jeu avec les couleurs euh, rouge orange jaune qui correspondent aux indestructibles et quelque chose qui nous met tout de suite dans l'ambiance et je pense que pour les personnes qui sont un petit peu nostalgiques du premier indestructible, rien que à ce moment là vous allez comprendre que vous regardez le film que vous attendez depuis 14 ans. D'ailleurs de façon générale, vous allez voir qu'il y a tout un jeu de colorimétrie durant l'intégralité du film c'est la première fois vraiment que je remarque une colorimétrie aussi bien faite j'ai adoré pouvoir le remarquer, d'ailleurs les images sont absolument sublimes les images sont truffées de détails, il y a vraiment plein de choses à voir, on sent que l'esthétique, le design a été poussé et ça c'est un véritable régal pour les yeux. Et sans vous spoiler, vous allez voir que l'introduction des indestructibles 2 est un peu la même que celle euh, du premier film puisque vous allez également avoir une sorte d'interview dans le premier c'était les héros qui se confiaient justement euh, sur leur vie de super, là c'est une interview de Rick Dicker qui fait justement suite au premier film et c'est très drôle parce que je trouve que ça fait également référence au court métrage sur Carrie la baby de Jack Jack et je vous conseille très très très vivement de revoir le premier juste avant d'aller en salle pour découvrir le second puisque il n'y a absolument aucun, aucun écart temporel entre le premier et le deuxième et du coup je pense que ça peut valoir le coup pour pouvoir comprendre toutes les références qui sont faites aux fans etc. Honnêtement je vous le recommande à 100%, je pense que c'est bien d'avoir les idées claires pour découvrir ce film comme il se doit. Surtout que vraiment Les Indestructibles 2 est truffé de références au premier film, il y a énormément de petits clins d'œil, euh, de détails qui vous font penser au premier et je trouve ça absolument génial en tant que fan de Disney, Epic de pouvoir retrouver des éléments d'autres films, des clins d'œil qui ont été pensés justement pour ceux qui aiment les films originaux euh, c'est juste magique Autre chose que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'histoire c'est que tous les personnages sont développés dans le premier monsieur et madame indestructible étaient au premier plan mais c'est vrai que les autres personnages je pense notamment aux enfants étaient quand même assez euh, secondaires, là c'est complètement différent et je pense notamment au personnage de Violette, on a une Violette dont la backstory est développée euh, sachant qu'elle est quand même à l'âge ingrat de l'adolescence avec tous ses doutes etc et c'est vraiment un running gag qui revient dans les indestructibles, Jack-Jack est entièrement développé, il a vraiment toute sa storyline et ça c'est vraiment bien, même Flèche, même si c'est vrai qu'il est encore en retrait par rapport à sa sœur, et surtout Edna, cette fois encore Edna a une scène où on la voit en particulier après pour le reste elle n'est pas extrêmement présente mais alors quelle scène les gars quelle scène Edna Maud est mon personnage préféré et j'étais juste trop contente de pouvoir la retrouver voir ses phrases cultes et elle est fidèle à elle-même et je l'adore de façon générale euh, l'humour est aussi beaucoup plus présent euh, beaucoup plus visible aussi il est moins subtil que dans le premier film je pense notamment à la scène du raton laveur qu'on voit partout donc ce n'est pas un spoil mais vous allez je pense vous allez beaucoup rire en découvrant ce film et vous allez peut-être être, être touché par certains autres aspects, le seul bémol à mes yeux c'est que l'intrigue est un petit peu trop prévisible et en particulier sur l'antagoniste. bien évidemment je ne vous en dis pas plus et je vous invite à pas le dire dans les commentaires qui est le méchant du film, c'était très très prévisible mais ça reste malgré tout très bien amené, c'est un personnage qui a la... une psychologie qui est assez complexe euh, qui est assez fournie euh, on comprend vraiment ses motivations et ça c'est quelque chose qui est très important à mes yeux mais c'est vrai que pour l'effet de surprise on repassera en tout cas c'est un film que j'ai adoré j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus comparé au premier. Ce qui m'a le plus plu c'est toutes les références cachées dedans, c'est également euh, le fait qu'Elastigirl soit au premier plan, euh, je trouve que c'est une morale qui est résolument moderne, on sent que Brad Bird a vraiment réfléchi son film dans les moindres détails et ça je trouve ça absolument incroyable. Après je sais pas si ce film mériterait un troisième volet euh, parce que je trouve que... Là la boucle est bouclée à mon sens et je pense qu'il faut vraiment voir euh, le film plusieurs fois pour voir et s'imprégner de tous les détails, en tout cas j'ai essayé de le faire un maximum dans ma vidéo des secrets des indestructibles, il n'y a pas de spoiler mais si vous voulez découvrir plein de choses sur le film je vous invite à aller voir ça dans le petit i. Là. mais pour moi en tout cas Les Indestructibles reste un véritable coup de cœur, à mes yeux ce sera de loin le film d'animation de l'été, je vous le recommande à 100% d'autant plus si vous avez aimé le premier, mais si vous n'avez pas aimé plus que ça comme moi le premier film des Indestructibles, je vous conseille quand même d'aller le voir, et à mon avis comme le film reste quand même assez différent, vous passerez malgré tout un très bon moment. Voilà ma Pixie Army, c'est tout pour moi et pour cette vidéo critique, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez vu le film ce que vous en avez pensé, si vous préférez le 1, ou le 2 ou à revenir par la suite quand vous l'aurez vu à me dire si vous comptez le voir en tout cas n'hésitez pas à liker pour m'encourager et pour me dire que cette vidéo vous a plu à la partager parce que c'est toujours très important et ça permet de faire grandir la Pixie Army et surtout de vous abonner puisque bon quand même hein, euh, il est temps de rejoindre la Pixie Army surtout si vous regardez mes vidéos pourquoi ne pas rejoindre la team et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous ma Pixie Army je vous aime très très fort bisous bisous bisous